Bonjour tout le monde, ici le cours de coréen avec Sao Samali. Félicitations pour ceux qui ont terminé pour les voyelles. Dans cette vidéo, nous allons continuer à apprendre 9 consonnes simples. En fait, les consonnes ne peuvent pas se prononcer de seuls sans les voyelles. Je vais ajouter chaque fois la voyelle E pour mieux prononcer. Écoutez d'abord. Que deux deux deux deux le L M M B B S t pour bien prononcer le son g Mettez-la derrière la langue à la gorge, puis baissez le bout de la langue vers le bas. Que. Ne est le contraire de que. Baissez-la derrière la langue et puis montez le bout de la langue vers le palais et mettez-la juste derrière les dents. Ne. Ne. Mettez la langue entre les dents, puis baissez-les là rapidement. De. De. Le. Donc mettez la langue sur le palais dur, puis prononcez le. Le. Le. Vous connaissez bien me. Fermez bien la bouche puis sentez bien la vibration dedans. ME Pour BE, c'est la même forme de la bouche que ME, sauf que sortez de l'air direct. PE Donc SE, ce, c'est une consonne que vous connaissez bien. Collez les dents du haut et du bas ensemble, puis sortez de l'air frotté. Ce, ce. Cette consonne est en son muet, donc e. Euh. E. Euh. Pour cette consonne, collez les dents du bas et du haut haut, puis ouvrez un petit peu la bouche et sortez de l'air. T Je vous relis les neuf premières consonnes. Avec voyelles A, K, Na, Ta, La, Ma, Pa, Sa, A, Ta. À vous de jouer. Bada. Bada. Kemi Kemi quoi. Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre encore 10 consonnes et puis on va voir la consonne finale. À bientôt.